Comment des pays aussi riches produisent autant de pauvreté eh bien, Cette question, en fait, je me suis rendu compte que c'est celle qui anime le journaliste Denis Robert, avec qui j'ai réalisé un entretien un peu avant Noël, et que je vais vous montrer aujourd'hui. Je ne l'avais pas diffusé avant, parce que le début de cet entretien est un peu nul, par ma faute, parce que je ne suis pas du tout journaliste et que je ne sais pas du tout mener un entretien. Mais qu'en revanche, une fois qu'on a coupé les 10 ou 15 premières minutes, où je suis totalement nul, la conversation repart, et ça c'est intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On a réalisé cet entretien avec Denis Robert, parce que à l'été dernier, il travaillait sur un livre sur BlackRock, et vous savez peut-être que moi j'ai énormément travaillé sur BlackRock aussi l'année dernière, et du coup, ben, on a été amené à collaborer euh, euh, en, ensemble sur BlackRock. Et, et ben, il se trouve que euh, le, comment se fait-il que des pays aussi riches produisent autant de pauvreté et vous avez une partie de la réponse avec des gens comme BlackRock, qui sont des maillons essentiels de l'État profond, des maillons essentiels euh, de, euh, du fonctionnement européen, du fonctionnement de Davos et du Forum économique mondial. Et euh, tout cela, euh, eh ben, Denis Robert l'a montré de manière assez remarquable dans un travail d'enquête euh, avec euh, le, un livre qu'il a sorti à l'automne dernier qui s'appelle « Larry et moi ». Euh, je vous en conseille la lecture, euh, un peu parce que j'y ai participé, mais aussi parce que euh, c'est un point de vue complémentaire du mien, qui est vraiment un point de vue d'investisseur qui me paraît intéressant. Je vous mets un lien euh, sous cette vidéo, euh, en description ou en commentaire. Euh, et il se trouve que euh, ben, Denis, Robert, Denis... Euh, et aussi en train de lancer un nouveau média en ce moment. Donc, Denis Robert était, euh, était le, le patron du média. Il s'est fait évincer à la fin de l'été dernier. Et là, il lance un, un, un nouveau projet qu'il appelle Blast. Et euh, ben, moi, je vous invite à le soutenir. Moi, je, le, je soutiens ce projet euh, en tant qu'auditeur potentiel de, de Blast. Et est-ce que éventuellement je serais amené à intervenir Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, euh, il y a quelque chose que j'apprécie énormément dans l'approche la, la, de Denis Robert, c'est que c'est un journaliste d'investigation qui fait des enquêtes et qui cherche euh, avec Blast euh, à donner une place euh, à, à vraiment de l'enquête et du journalisme d'enquête, et notamment avec des gens que moi j'apprécie énormément. Euh, vous avez un Maxime Rénailly dans mon domaine qui a beaucoup travaillé sur l'assurance-vie, sur des sujets que je connais pas, que je connais beaucoup moins bien, qui sont euh, les problèmes euh, de, de, de compte offshore, et d'optimisation agressive et opaque des, des assureurs avec l'argent des assurances vie Maxime Rani a enquêté là-dessus, c'est vachement intéressant. Ou des gens comme Gaël Giraud, qui est un économiste absolument remarquable, qui va tra travailler sur ce projet. Alors c'est sûr qu'on euh, est sur, sur quelque chose qui s'éloigne un petit peu de, de, de, la, de la pure chronique d'investissement. Euh, on est sur une, une logique qui est probablement euh, beaucoup plus sociale, mais... C'est probablement un des points essentiels qu'il faut qu'on intègre quand on pratique l'investissement aujourd'hui, qui est que euh, l'investissement euh, bancaire, j'allais dire de base, qui est le premier qu'on qu qu vous offre aujourd'hui, c'est un investissement qui, à mon avis, plus il se dit socialement responsable, moins il l'est. Euh, parce que fondamentalement, à sa base, à sa base monétaire, hein, à sa base monétaire, euh, ce sont des investissements qui, en fait, euh, produisent des transferts de richesses qui sont totalement inacceptables, euh, qui peuvent produire pour des gens comme nous euh, des, des illusions de richesse à un moment, mais à mon avis, à la fin, on se retrouve du mauvais côté de la barrière, et qui surtout, euh, en faisant diverger nos sociétés, en détruisant nos pactes sociaux, en détruisant nos équilibres sociaux, euh, ben à la fin... Euh, Peut-être que ça fait gagner beaucoup d'argent à certains, mais ça amène la guerre. Sauf là, ça amène la guerre, ça amène la guerre civile, et après ça amène la guerre conventionnelle ou pas d'ailleurs. Et, et voilà. Donc je euh, vous livre euh, cet entretien avec Denis Robert. Euh, Financer, si vous le pouvez si vous le souhaitez, le projet de Denis Robert de Blast. Je mets aussi un lien ci-dessous. Encore une fois, c'est du journalisme d'investigation. Je ne connais pas tous les intervenants qui vont travailler là-dessus, mais en tout cas, moi, les intervenants économiques et financiers que j'ai vus sont des gens qui, à mon avis, sont remarquables. Et je vous livre cet entretien qu'on avait réalisé, qui va assez loin, qui remonte jusqu'aux années 80 et avant, qui parle vraiment de financiarisation du monde, d'état profond. Et notamment, on commence par là, donc euh, ça commence de manière un peu abrupte, mais c'est là où, à mon avis, ça devient vraiment intéressant. Euh, il y a encore une heure d'entretien après. Hein. Euh, cet entretien qui commence par, donc, euh, Larry Fink, euh, quand Emmanuel Macron est arrivé. Eh bien, Larry Fink est un des tout premiers qu'Emmanuel Macron reçoit. Et Denis Robert nous montre comment Larry Fink rend visite régulièrement à Emmanuel Macron. Donc, vous dites que donc, euh, Larry Fink aurait été voir Emmanuel Macron euh, peut-être six fois, six ou sept fois. Depuis, sept, fois ouais. euh, sept fois, oui. Sept fois, oui. Moi, c'est qu'il m'a fois c'était quatre... avant pardon, avant, il y avait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après Macron. Ouais. Avant, au temps de Hollande, parce que bon, euh, l'ennemi, c'est la finance, d'accord, mais moi bon, une fois qu'il était aux affaires, c'était plus exactement ça. Du temps de Hollande, il n'y a absolument pas, euh, ou même de Sarkozy, il n'y a absolument pas ces, ces, ces visites ou ces liens, où on ne les voit pas en tout cas. Non, Ils se croisent à Davos. Euh, Michel Sapin d'ailleurs qui était le ministre de l'économie, dit, dit le plus grand bien d'être très impressionné par Larry Fink mais il oui, euh, a, a pas, pas de il n'y ouais, a pas de lien il euh, y a vraiment un avant un après c'est à dire qu'il d'ailleurs euh, Larry Fink et Jean-François Cyelli, le PDG de Blackrock France, sont, alors la date est dans le livre, début juin, donc quelques, quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron, ils sont reçus en grande pompe à l'Élysée euh, avant, euh, avant BNP Paribas, avant la Société Générale, avant AXA, avant. cest à un américain, de, de, de, comme Larry Fink, est, est reçu à l'Élysée avant tous les banquiers ou les industriels français. Donc, il a une sorte de, de privilège. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron ne s'en cache pas parce qu'il dit, lui, il justifie, il justifie ça en disant on a besoin que des, des, des, des, des, des capitaux et des fonds de pension américains euh, investissent en France. Tant mieux si, on, si des sociétés du CAC 40 sont sont aidés par des par des par ses fonds de pension il faut pas les voir comme des grands méchants loups etc etc euh, donc il, il il explique ça après ce que je trouve euh, euh, assez inquiétant c'est alors évidemment Blackrock et, et les marcheurs autour de Macron euh, s'en cachent mais c'est de voir l'influence que que que Larry Fink et, et et tous les lobbyistes autour de lui exercent euh, sur le sur la réforme des retraites en France et, et au-delà de la réforme des retraites on voit bien le, le plan euh, qui est même pas machiavélique le plan est écrit à l'avance le, le plan d'un de, de, type comme Larry Fink, c'est évidemment de récupérer l'épargne des, des, des, des Français et derrière les Français des européens parce que là sur la réforme des retraites qu'on soit on peut on peut discuter de, du fait que les, les, les, les D'abord, on va peut-être pas débattre de ça maintenant, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a pas grand danger sur les retraites, qu'on gonfle les chiffres, etc., et que le système qui existe aujourd'hui est finalement pas trop mal. Après, on peut, je comprends, je comprends qu'on puisse en débattre, mais pour moi la, la, la ligne, la ligne même pas jaune, la ligne rouge, c'est la retraite par capitalisation, c'est-à-dire c'est le fait qu'on qu qu dise et là, on sera peut-être pas d'accord tous les deux, mais moi, je suis pas, je suis pas dans, dans le costume de, de l'investisseur ou du conseiller en investissement. Mais c'est qu'on dise euh, euh, venez, petits épargnants, venez, petits retraités, euh, donnez-moi votre argent. Euh, je vais, je vais, je, ça vous coûtera pratiquement rien. Je vais le placer en bourse. Faites-moi confiance. Ça va vous rapporter beaucoup plus que votre, votre compte épargne, etc., etc. Et ça, ça mène, à, ça mène à une catastrophe. Et on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis. Si on reprend le fil de la manière dont les retraités américains se sont fait, euh, se sont fait avoir par depuis Reagan, par tous ces gens qui ont voulu euh, euh, investir leur devises en bourse. Au début, on gagne un peu de sous. Et puis à, à la fin, il y a évidemment plus de perdants que de gagnants. Et ça mène à, à une paupérisation et, et, et à terme à une catastrophe. Oui, c'est ouais, assez marrant ça. Le, le, le, je, personnellement, effectivement, je n'ai pas d'avis extrêmement tranché sur une retraite par répartition et une retraite par capitalisation. Je ne suis pas contre la retraite par capitalisation. En revanche, et c'est là où on se rejoint complètement, je suis totalement contre un passage d'une retraite par répartition à une retraite par capitalisation aujourd'hui, en ce moment, alors que, ben bien évidemment, si on passe sur vraie retraite par capitalisation, que tout d'un coup, on va, donner, on va redonner aux, aux actifs et aux futurs retraités l'argent de la retraite, il va bien faire passer quelque part. Et c'est le mot préféré de, de, de, de, de nos super dirigeants, il va falloir flécher cet argent. Ils adorent flécher notre argent et nous dire où oh, il faut qu'on le mette. Et bien évidemment, ce truc-là, ça finit toujours en bourse. Et, et, et, et aujourd'hui, les bourses sont à des niveaux totalement aberrants, ahurissants. On est, on est dans, des, dans un système qui est devenu fou. Et rentrer dans le système au moment où il est devenu fou, ça va à la catastrophe. Et, et, et oui, si, on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, euh, quand BlackRock veut flécher l'argent de nos retraites vers les marchés financiers, euh, c'est un ponzi en fait. C'est est exactement ça. Et est-ce qu'on est, qu est, est, qu est d'accord aussi sur un constat que, que, qui est assez basique, qui peut-être un peu naïf mais... Qui, qui, qui veut que les, les, les bourses, aujourd'hui, n'aient plus plus de rapport avec l'économie réelle des, des pays et des États. C'est-à-dire que les bourses sont devenues des, des, des entités complètement artificielles, qui, qui ne, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui ne servent qu'aux spéculateurs, et, et, et, et, et donc il y a eu une, une lente dérive depuis 20 ou 30 ans de, de, de, des bourses qui, et aujourd'hui elles sont complètement déconnectées du réel et, et le problème c'est que ça crée des bulles et que ça va, ça va à un moment donné ça va percuter avec le, avec le réel. Ouais, bah c'est moi je travaille énormément là-dessus aussi et oui on est d'accord là-dessus que les, les, les, la financiarisation de, de l'économie et des bourses fait que oui aujourd'hui si vous voulez rentabiliser la valorisation financière d'Apple en gros, il faut qu'ils aillent vendre des iPhones aux Martiens, euh, ou encore pire, d'Amazon. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous voulez imaginer euh, qu'Amazon euh, puisse par ses profits, je, je prends juste deux minutes là-dessus, c'est -là, un entretien un peu marrant, c'est un entretien croisé, où on croise un peu nos visions euh, mm. d'un côté de, de, de, de journalistes d'investigation et moi plus de l'observateur du monde de la finance. Le, euh, euh, que... J'ai perdu mon... Pardon. C'était sur son... la déconnexion de, de, des bourses avec la, la, la réalité oui, économique. La le, le, on est sur, sur une déconnexion où euh, jusque... Ben, presque encore aujourd'hui, aujourd il y a encore plein d'analystes qui pensent que vous valorisez une société à partir de ses profits futurs. À partir de l'estimation de ses profits futurs, vous estimez combien... Euh, votre entreprise va réaliser de profits, puis à partir de ces profits, vous savez qu'il y a une partie de ces profits qui va revenir à l'actionnaire, et donc ça, ça fait des, des cash flows, et puis à partir de ça, vous allez pouvoir donner une valeur. Et vous allez pouvoir calculer, des... moi j'ai appris ça à l'école, hein. moi j'ai appris à l'école que quand vous voulez... Euh valoriser une entreprise, ben vous, vous calculez euh, tous ces cash flows futurs, tout ce que vous allez pouvoir éventuellement toucher, vous actualisez ça à la valeur d'aujourd'hui et vous avez une valeur. Euh, sauf que si vous commencez à raisonner comme ça sur une entreprise comme Amazon, euh, le truc devient totalement délirant. Et oui, il faudrait qu'Amazon, euh, même, même le confinement ne suffit pas à Amazon, si il faut aller sur Mars, véritablement. Et, euh, et donc, on a ce, ce, ce, ce, ce qui est lié à la création de crédit et au fait qu'aujourd'hui, euh, on distribue du crédit absolument partout. D'ailleurs, c'est un truc absolument dingue, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a distribué depuis le début de cette crise, euh, il y a à peu près 20 000 milliards de dollars qui ont été en bourse depuis le début de cette crise, c'est absolument ahurissant. Et, et tout, bon, je, mais oui, donc oui le, le, on, est, on est dans un truc qui est totalement déconnecté de, de la réalité, et, et c'est d'ailleurs parce qu'on se déconnecte de la réalité euh, qu'on arrive à un système de Ponzi et une espèce de chute en avant. Donc, bien et dans, dans, dans le livre, je, je, vers, vers la fin du livre, je, je suis tombé sur le, le témoignage de ce procureur new-yorkais qui s'appelle Schneiderman. J'ai retenu son nom parce qu'il a le, le même nom. Je crois que c'est Daniel Schneiderman en plus, ou Eric Schneiderman. Et, et euh, c'est celui qui a mis en examen les cadres, enfin inculpé les cadres de, de BlackRock. Il y a eu une, une, une enquête judiciaire qui a. Qui a, qui a été assez loin parce que euh, Blackrock euh, euh, comment dire avait créé un système de corruption au niveau des au niveau des traders et des et des agents, des, des, des intermédiaires financiers, Donc, et ce procureur s'est saisi de l'affaire. Et dans son réquisitoire, euh, il, il pose, je, je l'ai cité assez longuement dans le livre, parce qu'il pose assez justement le problème de la, de, de la dérive de ces outils financiers et du gigantisme de, de BlackRock. Il dit, euh, jusque dans les années 70, les, les, le, le rêve de tout Américain, de travailleur américain qui réussissait, c'était d'avoir euh, une maison, une pelouse, euh, une, une tondeuse à gazon euh, et des actions en bourse. Et donc, il se prenait des actions chez Ford, ou il se prenait des actions euh, chez Harley-Davidson, ou, euh, ou euh, dans une société de cuisine ou de chimie. Enfin, et, et, et, et, et, et, et il faisait ça parce qu'ils avaient un frère ou, euh, ou un grand-père qui avait travaillé dans cette boîte et ils voulaient, en prenant ces actions, soutenir l'économie et, et, alors, et, et ce, ce procureur dit, et il accuse la qui et tout ça, il, il les accuse quand même en disant mais vous vous êtes ceux qui, a, qui avaient perverti tout ça, qui, a, qui, qui avaient tué le rêve américain, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, la bourse, c'est la plus grande entreprise de, de corruption au monde. Voilà, voilà ce que dit en substance ce, ce procureur. Et je me suis retrouvé assez, assez justement dans ces propos parce que, si vous voulez, euh, je, je, moi je suis obsédé par, euh, par une question, mais c'est une question de journaliste, voire d'écrivain, qui est comment des pays aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté. C'est comme une gimmick chez moi depuis, depuis tant d'années. Et en, en, en lisant euh, ce procureur, en, en étudiant BlackRock, j'arrive à comprendre, j'arrive à trouver des déterminismes, à trouver des, des points de passage. Et, et, et la manière dont Reagan a pris le pouvoir, Reagan qui avait quand même un, un, un cerveau de, qui n'était pas super intelligent, mais qui était conseillé euh, par, des, par, par tous ces gros banquiers d'affaires, il y avait déjà Vanguard, il y avait déjà… Euh, euh, les ancêtres de Blackstone, il y avait déjà je sais pas si c'était Street était là, j'ai j'ai pas en tête. Mais enfin c'est ce quand même ces, ces gens-là, les Merrill Lynch, les, les Goldman Sachs et tout ça qui, qui ont qui ont créé et qui ont créé cette influence-là pour capter déjà l'argent des retraites et pour le, le le placer en bourse. Donc on voit bien que les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont le résultat de quelque chose qui est né 50 ans plus tôt. Il faut inscrire cette dérive et ce gigantisme de BlackRock dans cette histoire des 50 dernières années. C'est très important ça. peut-être parce que c'est vrai que moi j'ai commencé. On se voit depuis le début cet entretien, mais peut-être qu'on peut se tutoyer en fait dans le monde réel, on se tutoie. c'est comme tu veux. Non, mais c'est vrai que j'ai fait ma blague pour faire comme un présentateur agité, mais c'était je voulais pas continuer comme ça en fait. Bref. Mais on fait un que les gens ne pensent pas. Qui nous écoutent, qu qu'on est potes, qu'on se connaît depuis 50 ans, etc. On, on se tutoie parce on qu'on on, s'est tutoyé, voilà, on se connaît depuis 6 mois parce que je, je on suis tombé jamais sur. Vu. Euh, voilà, non. On ne s'est jamais vu, on se connaît depuis 6 mois, et si, ce qui s'est passé, donc ouais, moi, je envoyé un message, un peu comme une bouteille à la mer. Mais oui, je, que fait. je n'avais pas lu. C'est-à-dire, après coup, moi, je, il était parti dans le, dans le flot des messages, et c'est moi qui te recontacte après. Enfin, bref. Mais, euh, mais c'est important cette question sur, de revenir aux années 80, aux années Reagan, parce qu'il euh, y, y, y a quelque chose, il faut revenir aussi à, à ce moment de la guerre froide, c'est ce vachement important, où euh, le bloc soviétique, alors nous on regarde ça, on se trouve qu'à ce moment-là il est déjà croulant, mais ce n'est pas évident pour les observateurs de l'époque, du début des années 80, euh, alors qu'on sort de la décennie des années 70 et des chocs pétroliers, et qu'on se retrouve au début des années 80, en se rendant compte que, ah « Merde, l'énergie, ça coûte une blinde maintenant. Euh, » Et de deux, que les populations commencent à vieillir en Occident et que euh, les populations commencent à vieillir, ça, c'est du consommateur, et ça, ça fait de la consommation, ça fait du PIB. Et l'énergie pas chère, ça fait de la production pas chère. Euh, Il y a vraiment les deux phases d'une même pièce. Et donc, tout d'un coup, on se rend compte au début des années 80 qu'il n'y a plus de croissance potentielle. Il n'y a plus la croissance potentielle qui a fait que depuis le début de la guerre froide, tu as les États-Unis qui euh, arrivent avec leur modèle en disant mais regardez euh, pourquoi est-ce que vous voulez euh, pourquoi est-ce que vous voulez tous devenir soviétiques ?» euh, je veux dire vous voulez tous devenir soviétiques », mais il y a vraiment cette cette, cette bataille d'influence euh, regardez venez chez nous vous aurez une belle bagnole une belle maison euh, et, et, et donc, vous avez vraiment ce rêve américain qui est vendu euh, avec... Ce qui, ce qui est important de voir, c'est que ce truc est équilibré par, euh, par, par l'URSS et, et que, d'une certaine manière, à partir de 90, le truc s'emballe parce qu'il n'y a plus de, de contre-feu et il n'y a plus personne pour rééquilibrer. Et dans les années 90, on se rend compte qu'il n'y a plus de croissance et donc normalement, il faudrait qu'on serre la ceinture et qu'on accepte que en fait, ben la voiture ne sera pas si grosse, la maison ne sera pas si grosse et tout ça. Et on se dit ben non, non c'est pas possible parce que euh, il faut il faut faut qu'on passe la nique euh, aux soviétiques et c'est à ce moment-là qu'on se lance justement dans la création de crédit en se disant ben, on, on, on va le faire on, on va le faire à crédit et puis on va imprimer de l'argent pour continuer euh, et puis on va s'endetter s'endetter s'endetter et, et, et on est dans ce mouvement-là depuis les années 80 et tu as absolument raison euh, de, de dire ça et de voir qu'aujourd'hui BlackRock et effectivement BlackRock euh, est, sont pas les premiers à avoir euh, ils n'ont sont pas inventé le modèle de la gestion d'actifs passifs, essentiellement passifs. Ils ne font pas que du passif BlackRock. Hein. C'est Vanguard vraiment qui fait ça. Et Vanguard, il commence très très tôt. Et, donc, et, et on sait que la financiarisation de l'économie doit permettre justement de faire exploser le crédit et, et de maintenir le niveau de vie. Et le, le, ce qu'éventuellement on peut justifier dans les années 80, on peut éventuellement trouver. C'est ce là où ça devient très bizarre, c'est quand dans les années 90, au moment où l'URSS tombe et après, au lieu à ce moment-là de, de, de, de baisser la voilure et de revenir à des choses un peu plus, bah on, on fait l'inverse et qu'on part encore plus dans la création de crédit. Euh, mais je voudrais revenir sur euh, c'est Eric Schneiderman, il me semble, sur son oui. procureur de New York parce que c'est un truc très très très important et que Black, la communication de BlackRock. Euh, a toujours été de dire, mais attendez, nous, nous faisons de la gestion passive, c'est-à-dire qu'on on va investir dans le CAC 40, on va investir dans le S&P 500, Red, on va investir dans… Mais on, on, nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on est des low cost, et nous, on fait juste la même chose qu'un autre gérant d'actifs, sauf qu'on le fait mieux et moins cher, parce que nous, on est des, des petites abeilles, des travailleuses, un peu cet esprit protestant… Mais il euh, ne faut pas du tout voir des gens machiavéliques chez nous, parce qu'on est l'inverse de ça, on est des boutiquiers. Enfin, Larry Fink, je, je pense qu'il trouve au fond de lui que ne jamais qu'un boutiquier. Quoi. Euh, en tout cas, c'est la com qu'ils font. Et, et, et justement, quand tu montres ce truc avec Schneiderman, tu dis oh, non, non, non, ce n'est pas du tout ça. Euh, le, le, le point de départ de l'enquête de Schneiderman, c'est que BlackRock envoyait des enquêtes à tous les analystes financiers de la place de New York euh, en leur demandant euh, à l'avance toutes les recommandations qu'ils allaient faire pendant l'année suivante. Ils disent, où est-ce que vous pensez donc, des trucs, avant que ce soit publié et avant que le truc soit public. Donc, vous êtes typiquement dans un conflit d'intérêts monstrueux. Euh, et, euh, et, et ensuite, et les gars, euh, si les gars ne répondaient pas, euh, après, ils notaient ces analystes. Il notait ses analystes et comme BlackRock, à ce moment-là, était déjà énorme et avait déjà un pouvoir d'influence monstrueux, en gros, si l'analyste ne répondait pas, il allait se faire blacklister et il allait, il, allait, il allait pouvoir mettre sa carrière, entre parenthèses, ou en tout cas, toucher un plafond de très vite. Donc, vous avez, et c'est d'ailleurs, Eric Schneiderman, il parle d'un conflit d'initié 2.0, d'un mmh. truc énorme. Et, et ça, c'est important dans le livre de dire ça, parce que cette image de BlackRock qui dit « mais vous savez, moi, je suis juste… Euh » <coughs> Je suis juste un petit, je suis juste un gars qui essaye de bien faire son travail. En fait, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est un truc. On en a la preuve. Qu'est-ce que tu penses Parce que là, on a vu la déontologue de la Commission européenne qui est revenue sur un appel d'offres qui a été donné à BlackRock pour que BlackRock conseille la Commission européenne sur les investissements verts. Ça date. Il ça date de quoi Ça date de quelques oui, mois. « Suis-moi !»« Suis-moi !» Et là, vous avez un truc ou BlackRock, et c'était la même chose auprès de la Fed, c'est-à-dire que la, la BlackRock est et parti. Euh, c'est un truc là, à fait sinon, en fait. Là, oui, mais -ce si, on, <coughs> si on regarde comment ils ont eu ce marché, c'est un marché euh, je, assez subalterne pour eux en termes d'argent, évidemment, puisque euh, je crois que l'appel d'offres était... Euh, était autour de 600 000 euros. Enfin, il y a, il y a, au, à la Commission européenne, ils mettent toujours une barre, donc le, le gagnant de, de l'appel d'offres euh, ne, pouv ne pouvait pas être payé plus de 600 000 euros. Euh, et et, et si en, ça fait, en plus, ils font ça à perte. Ouais, c'est-à-dire que eux ont fait une offre à 280 000 euros et tous leurs concurrents, qui étaient peut-être une dizaine, ben il y en a qui ont tapé à 580, 590 et tout, et ils étaient deux fois moins chers que tout le monde. Donc on voit bien qu'ils en avaient rien à foutre de, de, de du pécule à, à gagner et, qu fa... et que ce n'est que de l'influence. C'est-à-dire qu'il fallait que eux soient là. Et pourquoi aussi ils sont si peu chers et pourquoi la Commission fait appel à eux à cause d'Aladin, à cause de leur intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, à mon avis d'ailleurs, parce qu'après, de, depuis que j'ai écrit le livre, j'ai des retours là-dessus, où, où j'étais quand même parti sur l'idée que, que, comment dire, Aladin, compte tenu de ses de 25 années de, de travail, de, ces, de ce millier d'ordinateurs qui, qui moulinent en permanence, qui récupèrent des informations de toute, la, de toute la planète, avait quand Donc, même… Comme, avec... juste une petite pause pour expliquer ce qu'est Aladin donc, Aladdin, alors, c'est une intelligence artificielle, j'aime pas beaucoup le mot. C'est surtout de, de, des énormes algorithmes qui euh, vont collecter absolument toutes les informations possibles et imaginables dans le monde, euh, les prévisions de récolte, les cours de bourse, le, la mortalité euh, au Botswana, euh, donc, qui vont traiter un maximum de données pour ensuite euh, essayer de, de faire des modèles financiers et euh, de, de faire des, des aides à la gestion. Tu je voulais juste faire ça. Non, mais tu, tu l'as résumé beaucoup mieux que moi. Et, et j'ai quelques doutes d'ailleurs. De, depuis, si tu veux, j'ai été J'ai des gens qui m'appellent, qui m'écrivent. Et, et euh, j'avais pensé, puisque je, je croyais un peu à la com' de BlackRock et à ce, qu a, ce que certains investisseurs m'avaient dit, en me disant qu'Aladin, c'était quand même génial. Et en termes de prédiction, ils se trompaient rarement, etc. Et d'autres personnes me disent, donc la question reste en suspens, que tout ça c'est bidon, que bien qu'ils récoltent euh, toutes les informations possibles, Aladdin c'est très bon pour construire après coup des modèles, mais il n'arrive pas à prédire l'avenir. Donc il donc y a, y a, y a un, un, un débat qui est assez intéressant autour de ça. En tout cas, euh, Larry Fink et BlackRock réussissent à, à, à se vendre auprès des banques centrales, euh, auprès de la Commission européenne, auprès des pays, grâce à leur intelligence artificielle et grâce à la com qui a été faite tout Et ça, c'est quand même le, le génie, donc, donc Aladdin c'est le mauvais génie de, de la Fink, et le génie de Larry Fink, c'est quand même d'avoir su vendre ce, ce, ce, cette, cette idée du risque et, c est, c est, et de dire, si vous venez chez BlackRock, on, on, vous, vous aurez, de, sur toute la planète financière, c'est nous qui calculons le, le, le mieux le risque. Et ça, il a réussi à le vendre, y compris à des à des à des banquiers comme aussi aussi voraces que, que Goldman Sachs ou Merrill Lynch. Tous ces gens-là sont sont affiliés à, à Aladdin. Et si Blackrock brasse autant d'argent, c'est les 31 000 milliards de de, de l'année dernière qui sont passés par par Blackrock. En fait, ils passent par Aladdin. Et le, ce qu'ils sont en train de faire avec Aladdin, c'est le Google de la finance. C'est-à-dire que demain euh, c'est pour ça qu'il y aura plus de boulot pour des investisseurs avec ou sans costume de moins en moins, ça veut dire que demain toi, tu as... T as, t as, t as... Je ne sais pas d'ailleurs, ils vont sans doute fixer une somme limite, mais, mais imaginons que j'ai dix 000 euros d'économie, je vais me connecter sur Aladin, je vais dire Aladin, où est-ce que je place mon blé Tu mets tes dix mille euros, ils te garantissent que dans trois mois, ben, tu vas gagner, je sais pas, moi 600 euros. Enfin, ils, ils vont calculer ça à, à toute vitesse, et donc ça va, de, ça va devenir euh, une, une hégémonie qui est, de, elle est déjà forte, mais là elle va devenir totale, quoi. C'est en train de ce qui en, ce qui est en train de se, se profiler. C est, c est, oui, alors ouais, Aladdin, Donc, ouais, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas de l'argent qui est géré directement par BlackRock, c'est euh, cette intelligence artificielle qui est ensuite euh, qui est louée euh, à d'autres banques et à d'autres gérants d'actifs qui vont l'utiliser pour faire leur placement à eux. Et du coup, c'est une forme de contrôle indirect, euh, puisque euh, quand vous... Celle-là, on revient dans des, des sujets que j'aime bien, euh, qui est le code islo, que quand vous contrôlez l'algorithme, en fait, vous... vous vous contrôlez la loi de l'univers dans lequel vous êtes, ce qui est très important. Euh, et donc, toi, tu es, euh, es à 31 000 milliards Parce que moi, la dernière fois que je me suis arrêté, euh, j'étais à 23, 24. Et non, là, non, c'est 31. Alors, je, ce que je ne sais pas, il faudra pas de vérifier, euh, c'est si les 7 800 euh, milliards de, de dollars qui sont les, les, les activités propres de, de BlackRock ah, sont intégrés à, à ces 31 ou, ou pas. J'ai oui, bah, oui, un oui, léger pas. doute. Je pense que c'est intégré, bon, bref, peu importe, enfin, c'est des sommes co co considérables. Et, et, et tu, tu dis justement, tu as des discussions en ce moment sur euh, est-ce que Aladin, effectivement, a cette capacité prédictive extraordinaire euh, ou est-ce que c'est est, est que du marketing et euh, en fait, ça du tout à ça. Moi, j'ai une petite idée là-dessus, donc euh, comme tu as ouvert la porte, je vais m'enfoncer dedans. Euh, à mon avis… Euh, il n'y a pas de capacité prédictive sérieuse ou réelle, ou en tout cas pas plus qu'ailleurs chez aladdin Et là, c'est de manière absolument fondamentale. Parce que là, on en revient à l'effet papillon… Et, euh, et au fait que quand vous êtes dans des univers comme ceux des marchés financiers euh, dans lesquels vous avez un nombre de variables absolument fini, c'est un peu comme la météo en fait donc l'effet papillon euh, si vous ne connaissez pas, c'est un météorologue américain qui euh, a fait un, un article extrêmement intéressant mais au titre humoristique qui disait est-ce qu'un battement Bat d'aile de papillon au Brésil peut euh, créer une tornade au, au, au Texas euh, qui est en fait une manière de parler des systèmes chaotiques, et les marchés financiers sont un système chaotique comme la météo, où le changement d'une moindre petite variable va changer fondamentalement euh, tout, ce qui, toute la suite des événements qui va se passer. Euh, et, donc, euh, et donc, quand on s'intéresse un peu au système chaotique, on vous vous rendez compte que euh, vous allez pouvoir prévoir euh, des retours successifs de crise c'est-à-dire que de la même manière qu'en météo on va pouvoir prévoir, on sait qu'il va y avoir des tornades aux états unis qu'il va y avoir des événements climatiques qui reviennent régulièrement vous n'allez pas savoir exactement quand ni quoi ni comment, euh, mais en revanche savoir à quel moment ça se passe et de faire de la prédiction comme, comme BlackRock prétend faire avec Aladdin, c'est totalement impossible et en revanche, quand on regarde comment ils ont utilisé Aladdin euh, et là où Aladdin est extrêmement puissant et extrêmement fort c'est après coup, comme tu dis pour réussir, quand la crise est arrivée, quand on regarde, en tout cas en 2008, c'est ce qui s'est passé, pour faire le tri, par exemple sur Bear, sur, sur Bear Stearns ou sur Lehman Brothers, BlackRock est intervenu pour faire le tri d'un côté entre les actifs qui étaient viables et ceux qui étaient pourris qui n'étaient pas viables, notamment sur, sur Lehman Brothers. Euh, qui était euh, devenu une espèce de, de gigantesque euh, foncière, les gars. En fait, c'était des agents immobiliers. Hein. Euh, mmh. C'était plus des banquiers. Bah, il, Aladdin ils ont réussi. Euh, ils ont été comme ils, se, ils ont été capables de tracer absolument tous les contrats, absolument tout. Ils ont été capables de faire la différence entre. Euh, l'immobilier qui était encore viable et celui qui était pourri et, ils ont, et, et, et de cette manière ils ont été capables de, de une fois, ce qui est plutôt très bien d'être capable de faire ça c'est génial, hein. c est, c est, je ne suis pas du tout en train de diminuer un mérite euh, mais en revanche la manière dont c'est utilisé est un petit peu embêtante parce que dans ces cas là ce qui s'est passé en 2008 c'est que euh, ce qui était solvable euh, a été privatisé et ce qui était insolvable a été mutualisé euh, et a été repris euh, par euh, oui. Je, je te reprends là-dessus parce que, je, évidemment, j'ai je, suivi ça. Et euh, d'ailleurs, on peut, on peut considérer qu'il y a un avant et un après 2008 parce qu'il y a ce fameux voyage en avion que raconte Larry Fink, qui décolle de, de, de New York, euh, Lehman Brothers et encore une grosse banque américaine. Il atterrit, je ne sais plus où, dix heures plus tard. Ouais, Tout oui. s'est effondré, euh, Merrill Lynch et surtout, évidemment, le, Lehman Brothers. Et on fait appel à lui, le secrétaire d'État au Trésor, de, de Barack Obama, va lui demander de, en gros, de sauver le, le, le système bancaire et de devenir le super référent qui va faire le tri dans tout ça. Et il accepte, donc ça c'est ce que dit la légende, comment, pourquoi la riffing a été choisie, ça, ça reste une, une, une, un, un sujet intéressant. En, en, sur lequel je n'ai pas tranché, parce qu'on dit qu'il est proche du milieu démocrate, mais en même temps, on peut démontrer qu'il ne il s'est jamais opposé véritablement à, à Donald Trump. Il a toujours été très prudent. Je, mais je crois que tout ça euh, tient quand même à lentre et à l'intelligence euh, de, de Larry Fink. Il a une, une sorte d'intelligence, j'allais dire, animale, instinctive. Et Larry, la, enfin moi je, je l'appelle Larry maintenant, et c'est pour ça que j'ai l'impression de, de, de bien le connaître, c'est-à-dire le tour de force qu'il a réussi. C'est de faire oublier qui il est vraiment, quoi. Et, et qui il est vraiment quand on... Il y, a, il y a un papier qui est super intéressant, qui est paru. Euh, je, je le cite, c'est dans Vanity Fair, un portrait sur sur 20 pages du type. Euh, qui le, le papier doit dater des années milieu des années 90. Et c'est un mec qui parle comme un chartier. Euh, on, on dit de lui que c'est la plus grosse paire de burnes. C'est les mots qui sont utilisés de, de, de tout Wall Street. Euh, que euh, il, il pique des crises légendaires. Enfin, et vraiment, c'est est, est, il engueule tout le monde. Enfin, et, et euh, et en fait, une fois qu'il accède au pouvoir et à la mainmise sur BlackRock et qu'il lâche Blackstone, etc., il va se polisser. Et comme la presse financière est complètement liée à ces milieux-là, il va se faire construire une image de bon père de famille, enfin, tu, de, donc tous les papiers, c'est, j'en ai lu 15 comme ça, c'est toujours la même chose, il se lève très tôt le matin, il lit cinq, quatre, trois journaux, toujours les mêmes, Et sa femme l'attend à la maison, elle, il rentre à 18 h il mange sa, c'est pancakes, et puis, euh, il, enfin bref, euh, il, y a, il y a quelque chose comme ça, et puis jamais un mot plus haut que l'autre, etc. Mais, mais, mais quand on reprend son parcours, on voit qu'il y a quand même des aspérités par moments, il y a des moments où il se lâche, il y a des moments où on retrouve la vraie nature de la riffing, quoi Et c'est un, un libertarien, c'est un, un carnassier, il est cupide, il est violent, il est d'ailleurs comme le décrit euh, euh, Karl Icahn dans le l'émission que je cite, c'est vraiment un moment incroyable où can se, se moque de lui et, je, et, et, et comment dire, il faut que les gens aillent retrouver le qui, qui nous écoute, aillent mettre le lien plus, à YouTube. Ouais. Voilà, on est dans une émission de télévision, je vais te faire très court, Aïkan est un, est un milliardaire qui, est, qui, qui, qui a une fortune de... de 18 milliards de, de dollars et, euh, et donc il est invité dans une émission genre de FM Business et ils sont tous les deux assis côte à côte sur un, un divan et I can que l'animateur demande ce qu'il pense de, de Blackrock et de la riffing. Donc, Larry s'attend à un compliment de son copain Aïkan Et là, Aïkan le démonte complètement, puisqu'il dit, bah, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à un bus en folie qui, qui descendrait le, le, les, les virages sinués d'une pente. Il, euh, euh, Larry Fink est au volant. À côté de lui, il y a Yellen, la, la patronne de Janet, euh, la patronne du Fed. Qui revient au trésor. Et qui revient secrétaire d'État au trésor. Et, et derrière, il y a des mecs qui picolent et qui hurlent, etc. Et Larry dit, on. Euh, Janet lui dit un moment, freine Larry, freine Larry, il dit mais on n'en a rien à foutre et tout, il roule comme un fou. Et à un moment donné, évidemment, il fait une embardée, et il tombe dans un ravin et la, la, le bus s'écrase sur un, sur un rocher noir à Black Rock. Et là, là ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la tête de, de Larry Fink quand l'autre raconte ça. Le Carl Reichen, il est mort de rire et Larry Fink est à côté, euh, il y a... Il y a un silence là, comment dire, un grand moment de solitude pour le patron de Blackrock. Mais bon, la télévision est capable de, de moments de, de grâce, on va dire un peu comme celui-là, parce que là, il y a un, un vrai moment de vérité, parce que je, je pense évidemment que Carl Icahn a raison et, et que c'est un homme riche, cupide, Icahn aussi. Mais libre, c'est-à-dire que sa fortune fait qu'il parle très librement. Et, et là, et c'est là aussi où on mesure le danger de, de si on laisse les clés du camion euh, financier à un mec comme, comme Larry Fink, on est, on est mal barré. Quoi. Ouais, le, le, pour revenir, quand ce tu parles Je sais pas. Je, je, moi, c'est pas c'est pas tellement mon, mon métier que d'essayer d'aller dans le cœur de, de Larry Fink. Il est qui il est, ça bon. Ce qui est ce que je trouve intéressant chez Fink, c'est que euh, c'est un précurseur. Mais c'est un précurseur avec euh, 20 ans d'avance. Parce que lui, il a, eu son petit, euh, il a eu sa petite crise de 2008 à lui, tu en parles dans le livre, en 1987, si je ne me trompe pas. Euh, à, la où, euh, à la First Boston. À la First Boston. Et c'est exactement, il fait perdre 100 millions de dollars en 1987 à la First Boston, qui, qui est un truc monumental. 100 millions de dollars de 1987, je ne sais pas combien ça ferait en milliards aujourd'hui, mais c'est beaucoup beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, et ça l'a blacklisté, le gars qui était le petit génie de, de, de la First Boston, le gars qui, dont tout le monde parlait dans les journaux, qui faisait la une des, des magazines financiers, et euh, tout d'un coup, du jour au lendemain, s'est fait blacklister complètement, parce qu'il a eu son, son, son, sa crise des subprimes à lui, parce que c'était exactement les, le même mécanisme, c'était sur de l'immobilier, c'était la même chose. Et donc, euh, c'est d'ailleurs comme ça quand on, on dit, bah, vous voyez, Larry Fink, après ce désastre, s'est construit justement une volonté de contrôle et de maîtrise des risques, et qui je pense n'est pas, pas fausse, hein, il, il a absolument eu cette espèce de vouloir maîtriser les risques absolument. Euh, et qui fait que, quand est arrivé 2008, bah lui, ça, comme il l'avait déjà vécu euh, au fond, il a vu le truc venir, il a, et puis il a su comment réagir cette fois-là, parce que c'est toujours plus facile la deuxième fois. Et, euh, et donc c'est très intéressant mais moi ça, ça me donne un peu l'impression quand, quand on voit les conseils que vous donne l'arrêt Fink c'est un peu comme si vous étiez sur le Titanic en train de couler et que Fink vous disait le meilleur endroit sur le Titanic pour couler le dernier mais qu'en revanche il ne vous montrait pas le radeau de survie pour vous barrer quoi. Et, et du coup c'est vraiment -dire que quand, quand il vient vous dire mettez votre argent en bourse et moi je vais vous dire comment bien investir en bourse il y a, il y a probablement, il y a, il y a des compétences extraordinaires chez BlackRock qui sont là sauf que c'est tout le navire qui est en train de couler. Et c'est là où moi, je ne sais pas s'il y a, a probablement la cupidité, pour moi il y a surtout énormément de cynisme, c'est qu'ils euh, savent très très bien, et alors encore plus depuis le mois de mars, et ils savent très très bien qu'aujourd'hui les, les niveaux euh, des bourses euh, sont, euh, sont, sont totalement instables, chaotiques, et ce sont des trucs où euh, aucun bon père de famille euh, ne devrait ou personne personne, de, sauf des spéculateurs à court terme, ne peut aujourd'hui envisager entrer en bourse à horizon 10 ans. Acheter une action aujourd'hui, c'est un truc… Alors oui, vous pouvez faire de la spéculation. C'est sûr que si vous aviez acheté une action Apple au mois d'avril, vous, vous êtes content. Mais tout ça est un peu fictif en fait. Non, non, mais c'est c'est là où on retombe sur les prédictions de cette fois qui, qui me semble plus pertinente de Michael Burry. quoi. Qui euh, et, et d'ailleurs moi-même j'ai j'ai beaucoup essayé de comprendre. Euh, le, le, le, le parallèle que fait Michael Burry enfin, lui il utilise la métaphore d'un cinéma avec toute une petite porte de sortie et il dit euh, les, les, les bourses, où il prend l'exemple de Standard Poor's, on peut imaginer les, les 500 plus grands euh, euh, les, les 500 sociétés en tout cas placées en bourse aux, aux états unis qui sont enfermées dans un cinéma, il y a une toute petite porte et, et, et à un moment les investisseurs ouais pardon, et, et, et, et, et donc le, le le le fait que ces ETF et d'ailleurs tu tu pourras l'expliquer aussi mieux que moi parce qu'il y a des le le, le Michael Burry j'ai vraiment tout, tout lu là-dessus et il y a il y a des zones d'ellipse quoi il y a des moments où j'ai du mal à comprendre quoi toujours super, compliqué. Toujours super, super compliqué Toujours est-il que, dis-moi si je me trompe, en tout cas depuis depuis 2008, il, il intervient très très peu, voire jamais, et c'est la première fois qu'il prend une position aussi forte. Je crois qu'il m'a interviewé en septembre 2019 à Bloomberg. Il fait un entretien où il dit les ETF et BlackRock nous mènent à une catastrophe. Ce qui s'est passé avec les Man Brothers, avec la crise des subprimes en 2008, ça va être de la rigolade avec ce qui va se passer aujourd'hui. Et il donne cet exemple en disant tous les investisseurs sont réunis, il y a une toute petite porte et à partir du moment où la confiance va se perdre chez ces investisseurs, ils vont tous vouloir vendre en même temps, c'est-à-dire tous trouver une porte de sortie, mais comme la porte est petite, il va y avoir des morts, des cadavres, ça va être la curée. C'est un peu ce qu'il dit. Ouais, alors le, le... Oui, c'est un peu ce qu'il dit, et ce n'est pas pour rien qu'il le fait avec des ellipses, c'est que la raison fondamentale pour laquelle il pense que ça va arriver est une raison qui est très difficile à cerner, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de la comprendre, euh, qui est, qui est liée au fonctionnement même des ETF. Et à la valorisation d'un ETF. C'est-à-dire que, euh, ça, pareil, j'ai écrit un article, je vais, je vais, quand même passer deux minutes dessus et pas plus. C'est-à-dire qu'un ETF, donc, c'est un, un fond, euh, un fond, euh, qui est échangé en bourse. C'est-à-dire que, euh, par rapport à un, un fonds fond d'investissement normal, mettons que vous allez voir votre banquier, qui dit, dire bah, « voilà, je voudrais investir mon argent, et bien, bah, je vous conseille ce fonds d'investissement qui va investir, dans, euh, je sais pas, la finance durable ou malade. » Et puis là, il y a quelqu'un qui va investir dans des sociétés, un certain nombre de choses. Donc, vous, vous avez donné votre argent à votre banquier qui va investir. Puis, le jour où vous voulez retirer votre argent, eh bien, votre banquier, donc, vous retirez votre argent. Et puis, le banquier, lui, selon, il va faire la somme de tous les gens qui, ont, euh, qui, qui veulent retirer leur argent. Et puis, éventuellement, il va vendre un certain nombre de ses actifs ou il va en acheter plus selon euh, la taille de son fonds. Plus il y a de gens qui vont investir dans son fonds, plus il va pouvoir investir. Et plus les gens sortent, plus il va falloir qu'ils désinvestissent pour pouvoir rembourser ces gens-là. Et vous avez une relation assez simple entre les investissements et, et l'investisseur et cet intermédiaire qui est le gérant du fonds. Ça, ça a un certain nombre de problèmes. Hein. Vous avez des problèmes de valorisation quand vous faites ça, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. L'ETF, c'est très différent. Euh, L'ETF, il est valorisé en bourse, c'est-à-dire que euh, vous avez quelqu'un qui aimait ses ETF et après les gens se les échangent entre eux. Et donc, ça veut dire que la valeur de l'ETF, c'est la valeur de marché euh, entre les gens. C'est-à-dire que euh, si euh, moi je trouve que l'ETF de BlackRock, ça vaut plus ou moins, euh, je, vais, je vais pouvoir, et ça va prendre sa valeur à lui en dehors de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, et, et ce qu'on observe sur les ETF, là c'est pas moi qui l'invente, c'est que euh, la, la, la, la valeur d'un ETF n'est pas la même, la valeur du panier n'est pas la même que ce qui le, le compose. Ce n'est pas la même. C'est-à-dire que vous, fondamentalement, structurellement, euh, la valeur du panier n'est pas la même que la somme de ses composants. C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Encore une fois, il y a des je, je mets des articles si vous voulez aller plus loin. Et que, pour, bien évidemment, si l'ETF... Plus la somme, ne, ne, ne vaut plus la somme de ce qu'il compose ben, ça n'a plus d'intérêt, c'est-à-dire que l'ETF meurt ben aussi. donc il faut rééquilibrer en permanence cet ETF et ça c'est le rôle c'est le rôle alors là, ça, ça devient encore beaucoup plus compliqué c'est un rôle d'arbitrageur euh, donc là, je vais m'arrêter là, mais c'est une fonction... Non, non mais c'est là où c'est intéressant, parce que les arbitrageurs... Ah, vrai, intéressant. Et, et, non, mais est-ce que ces est, est arbitrageurs sont... Est-ce que BlackRock est un arbitrageur non, est arbit... BlackRock n'est pas un arbitrageur. Non, non, non, non, justement. BlackRock travaille avec des arbitrageurs, et c'est là, là où... où, où et il ou... exerce une influence sur les arbitrageurs, ou pas euh... Oui, ben en fait, c'est là. En fait, ce, ce rôle d'arbitrage était détenu par les grandes banques jusqu'en 2008. Euh, et après 2008, ce rôle d'arbitrage euh, passe, euh, à, des, euh, passe à, à, des, à des fonds algorithmiques. Euh, et, euh, et donc là, on arrive sur un truc très, très, très compliqué. Euh, parce que euh, ce rôle est, est, d'une certaine manière été automatisé euh, par des, des, des, des, grosses, des gros fonds de trading algorithmique qui vont vraiment euh, aller chercher, de la, qui vont pas aller chercher de la valeur parce qu'une entreprise crée de la valeur, mais qui vont aller chercher des différences, des, des différences de cours à différents endroits des marchés et réussir à gagner quelques centimes par-ci, quelques centimes par-là euh, parce que vous avez un acheteur et un vendeur qui se trouvent à deux endroits différents et qu'il euh, y a une différence de cours entre les deux et que vous pouvez acheter à l'un et revendre à l'autre à peu près en même temps en gagnant 3 centimes et sans prendre aucun risque. Oui, mais ça, ça veut donc, donc dire que des, des intermédiaires corrigent en permanence les, les valeurs des, des, des indices Absolument. mais du, en, en se reposant effectivement sur des algorithmes. Donc la machine a pris évidemment le pas sur l'homme et on bah, est obligé de lui, lui faire confiance. Mais qui, bah, qui fabrique ces, ces algorithmes, qui, qui les pensent et qui les maîtrisent Alors là, vous avez, tu as, as tout, un, as tout un, un pool de fonds. C'est un truc qui est assez récent, encore une fois, ce n'était pas comme ça avant 2008. C'est vraiment, les, les banques ont abandonné euh, cette, euh, cette fonction d'arbitrageur. Elles ont été forcées de l'abandonner, d'ailleurs. Elles ont été forcées de l'abandonner parce qu'elles, elles faisaient ça euh, avec leur trading sur fonds propres. Euh, et, et là il y avait un énorme conflit d'intérêts et euh, dans, dans la Folker Rule euh, à la suite de 2008 on leur a dit non, maintenant vous arrêtez vous arrêtez de, de jouer contre vos clients avec vos fonds propres vous ne pouvez pas faire ça mmh. euh, et donc en fait comme c'est assez récent, enfin 12 ans à cette échelle là, c'est pas, pas si vieux donc on a eu très très peur au moment où ça s'est mis en place que le truc soit totalement déconnant il se trouve que ça ne l'est pas euh, il se trouve que ça, ça a plutôt une vertu stabilisatrice et que ça marche plutôt ouais. mieux que les banques non, mais ça, comprendre, mais le, le, euh, Michael Burry, il est là-dessus quand, quand il, il s'intéresse. Il tu, tu peux être le meilleur arbitrageur du monde si euh, d'un côté, euh, d'ailleurs, je ne suis pas si on en avait discuté comme ça, mais l'image est excellente, si d'un côté, euh, tu as 40, euh, as 40, euh, as 40 euh, paniers de tomates à vendre et que tu n'as qu'un acheteur, euh, l'arbitrageur, même si tu as un acheteur euh, qui veut l'acheter un peu plus cher, tu en as 40, lui, il veut qu'un panier de tomates. Et donc le problème aujourd'hui sur les ETF fondamentales est que euh, donc pour les arbitrageurs pour équilibrer les ETF avec les marchés vont acheter et vendre des ETF et des actions euh, presque en temps réel. Et ils vont arbitrager comme ça, avec des produits financiers très compliqués, euh, et, et du coup, dès qu'il y a des petits écarts de cours, ils vont les corriger. Mais ça, ça marche si jamais, tu peux, euh, si jamais tu peux acheter des ETF et les vendre de l'autre côté. Et à partir du moment où… Le problème n'est pas encore en France. Il va venir en France, mais on ne l'a pas en France. Il est vraiment aux États-Unis. Bien évidemment, un problème que tu as aux États-Unis, tu l'as dans le monde. Entier. Euh, donc, le problème, c'est que si tout d'un coup, tout le monde veut vendre des ETF et que ton cours de ETF plonge beaucoup plus vite que la somme de ce qui compose l'ETF, eh ben, bien évidemment, il faut acheter cet ETF et ensuite le revendre euh, à, en pièces détachées, en, en, à, la, ouais. à la découpe. Mais s'il n'y a pas d'acheteur et si tout le monde veut vendre euh, cet ETF, mais que personne ne veut acheter les actions euh, au détail, bah parce que plus personne ne veut acheter les actions au détail, parce que tu comprends maintenant, tout le monde est sur les ETF, parce que c'est vachement mieux que les actions au détail, bah, tu es foutu, tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Et, euh, et donc, ça, c'est le, le, le principe de la, la porte de, la, <rire> de Michael C'est vraiment ce qu'il a en tête derrière. Hein. Je suis sûr de moi, même s'il ne oui, pas aussi clairement. Je suis sûr de moi. Et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est le truc, que tout le monde te dit, ah « oui, mais regardez les ETF au mois de mars. Euh, » ça, ça, Regardez, c est, c est... tout le monde disait que les ETF allaient se planter s'il y avait une crise. Ben, ça s'est planté. Alors, Là, on a... regarde les ETF actions. Donc, euh, on ne fait pas, pas gaffe. Mais les, le, le, le, le gros ETF obligataire américain de BlackRock s'est planté. Il s'est planté de 5% par rapport à son panier. Alors, ça n'a l'air pas beaucoup comme ça, mais c'est un truc qui était jamais vu. On ne pensait même pas que c'était possible que ça arrive. Et on, pas grand monde a regardé ça et on a à peu près oublié depuis. Mais euh, à la seconde où le truc est arrivé, tu as le, le, le, le, le Trésor et la Fed, plus qui, enfin, ils sont intervenus en masse pour racheter directement les ETF. Et pour les soutenir. Et pour et sauver BlackRock. Black ouais. Pour sauver BlackRock. BlackRock est passé de sauveur en 2008 à sauver en 2020. En 2020. Ouais, mais je crois que c'est, enfin, si je ne me trompe pas, c'est ouais. parce que c'était à, à, à la suite de la crise COVID, du Covid. Ouais. Les, les, bourses, les bourses américaines se sont effondrées et ont perdu 35%, ce qui était, ouais. euh, ce qui était énorme. Et donc là-dedans, effectivement, les, les, les ETF ont morflé et la, la, la Fed est intervenue. Comment sur l'obligataire, pas sur les actions. Sur le oui, c'est ça. Oui. Mais, mais ce qu'on qu a vu aussi, je me souviens de la une des échos euh, qui dit que la Fed euh, va sauver l'économie, enfin, BlackRock va sauver l'économie américaine en, en apportant 8000 milliards de dollars. Tu, tu me dis si je me trompe, hein, il y avait un cautionnement. De, de, de la fête par BlackRock. Il y a comme une sorte de renvoi d'ascenseur. Mais ce que ça montre, c'est que euh, toutes les banques centrales euh, euh, sont complètement… Euh, Aujourd'hui, BlackRock est devenu, avec Vanguard d'ailleurs aussi, mais c'est devenu tellement important que les banques centrales ne peuvent pas faire ça. Et c'est à se demander où, où est le pouvoir entre les deux. Quoi. Alors, le, le... Alors, où est le pouvoir entre les deux Alors, attends, là, il y a des choses intéressantes. Euh... <rire> Alors là, je suis désolé. Moi, je pensais que ça allait durer beaucoup moins longtemps que ça. <rire> mais on a non, mais je sais pas quelle heure il est là. J'ai pas fait gaffe. Moi, ça. je m'en pas Donc, si on s'emmerde pas, peut-être qu'on aura encore. Il y aura quelques personnes qui s'emmerderont pas à, à nous écouter. j'espère Au moins, quand donc la, la Fed et la BCE aussi utilisent BlackRock. C'est pas. Ils disent c'est l'argent de BlackRock, mais c'est plus vrai. C'est pas vraiment l'argent de BlackRock. En non, c'est l'argent des clients de BlackRock. Déjà, c'est l'argent des clients de BlackRock, mais surtout l'argent des clients de BlackRock ne suffit absolument pas. C'est l'argent, c'est toute la création de crédit impulsée par la Fed et la BCE, où une fois que ce, ce crédit est impulsé, on va demander à BlackRock euh, d'aider à le diffuser dans l'économie euh, selon les, des objectifs. Ce qui est d'ailleurs un, un, un gros problème, c'est un truc qui, qui est en train de nous pendre au nez. Quand on vient vous dire, ah ben oui, maintenant, il faut investir de manière durable, euh, il faut investir euh, dans de la finance verte, il faut arrêter de financer, euh, il faut arrêter de financer euh, des armes, des choses comme ça, euh, ce qui, dans le fond, euh, bien évidemment, on peut difficilement être contre. Euh, mais qui a un problème qui est que, euh, en faisant ça, ce qui est en train de se profiler, c'est la fin euh, de… Euh, c'est... Hein, pardon, je cherche mes mots, j'allais dire l'indépendance des banques centrales, mais ce n'est pas du tout ça. Euh, c'est tout d'un coup... Parce que la, la fin de l'arbitrage, non. La non non Non, ce que je veux dire, c'est que quand, quand, quand la banque centrale crée de l'argent, euh, elle ne choisit pas particulièrement où elle va le diffuser, elle va le donner aux banques et ce sont les banques après qui vont le diffuser mais la, la banque centrale ne dit pas euh, à toi Total non toi Total je t'aime pas je te donne pas d'argent tu, tu pollues trop désolé normalement bon, c'est bien toi je te donne de l'argent la, la banque centrale ne fait pas ce choix politique de savoir à qui elle distribue l'argent elle elle met l'argent sur les sur, sur sur les marchés et ce, ce choix est privatisé ce sont les banques qui normalement euh, dans dans re, leur recherche de profit vont essayer de mettre l'argent là elles trouvent leur profit et personnellement je suis pas sûr que le fait de, de faire passer de concentrer euh, de concentrer ce, cet arbitrage, ce mot, est pas bon, de concentrer, de concentrer, euh, de concentrer ce, ce rôle de distribution des banques à un seul euh, énorme acteur comme la BCE me paraît totalement foireux, surtout si c'est Blackrock qui conseille derrière. Et ça, dire on ouais, arrive mais... dans des trucs de monopole, euh, on arrive dans des trucs de monopole qui, qui vont mais absolument pas. Euh, mais donc, attends, juste pour revenir, euh, donc, donc Blackrock euh, va flécher, hein, encore une fois, ils adorent flécher l'argent. BlackRock va flécher l'argent. Et donc, tu as un, un énorme problème de juges et parties où, euh, où, où on distribue l'argent au mois de mars quand les ETF de BlackRock étaient en train de se casser la gueule et que BlackRock, euh, ils auraient pu devoir fermer un ETF. Et puis alors, là, si tu fermais un ETF, euh, tout d'un coup, c'était tout le modèle de BlackRock qui s'effondrait. Éventuellement, ça, enfin, il, ça pouvait devenir très, très chaud. Et donc, non seulement euh, la Fed et le Trésor ont sauvé BlackRock, mais c'est BlackRock qui a été chargé euh, de, de, de distribuer l'argent de la Fed <rire> oui ah, c'est ça euh, mmh. c'est un truc c'est absolument ouais, fait pire la moi j'avais pas, cette... pas franchi ce pas là mais c'est encore pire que ce que j'imaginais quand, quand tu le racontes quoi. Il faut voir. Mais si tu veux, c'est comme, comme quand tu demandes à BlackRock, euh, quand tu sais que la BCE, mais c'est dans le livre aussi ça, la, la, ouais. la BCE a demandé à BlackRock de, de, euh, de, de faire les, les, les, les, les, les tests des banques. Les stress tests sont faits par BlackRock. Il euh, ouais. y, a, y, a, y a une vraie question à se poser. -à que le, le, on sait qu'il y a une... La relation, et ça, c'est en dehors de Trump, la relation entre l'Europe et les États-Unis devient de plus en plus conflictuelle depuis à peu près le début des années 2000. Il euh, y a une conflictualité qui, qui, qui est là et où aujourd'hui, il est difficile de penser que les États-Unis sont un ami qui veut du bien. Quoi. Va demander à Alstom, va demander, tu as tout un tas de, de choses qui émergent comme ça où, euh, a priori, si tu veux, les Américains sont certainement des partenaires, sont certainement des gens avec qui travailler. Je pas jusqu'à jusqu utiliser le mot « ami euh, ». Ah, et, et du coup, euh, faire rentrer, il y a un véritable problème de souveraineté, mais là on ne parle même pas de souveraineté au niveau de la France, il y a un véritable problème de la souveraineté européenne de donner les clés de choses aussi essentielles que les rouages de la BCE et de la Commission européenne sur les finances à BlackRock, et un truc mais absolument ahurissant, dans n'importe quel monde normal, vous interdisez un acteur étranger dans ces trucs-là. C'est-à-dire que dans oui. l'appel d'offres, l'acteur étranger n'a tout simplement pas le droit. <rire> ça, ah non, mais là, là c ce sont eux les patrons. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu euh, le, le nom de Larry Fink qui apparaissait assez souvent dans les, dans les futurs hypothétiques secrétaires d'État au trésor oui, oui. de Joe Biden. Et euh, comment Je n'ai jamais cru ça. Oui, mais, mais moi, moi, moi je, à un moment, je me suis posé des questions. Mais en fait, en réalité, il a beaucoup plus de pouvoir, d'influence. Il gagne beaucoup plus d'argent, d'ailleurs, bah, à son niveau. Alors, euh, il est pas. Et d'ailleurs, euh, alors, genre, la, là, pas le problème, pas, non, c'est pas le problème. En tout cas, il a beaucoup plus d'influence et de pouvoir en étant à la tête de Blackrock qu'en étant à la tête euh, qu'en étant secrétaire d'État au Trésor, non Oui ou non Il me semble. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il ne l'est pas. Parce que l'idée de vouloir mettre une femme, bon, ça va, c'est pas ça qui, qui, qui est le plus... Euh, non, le... Le... alors, il y a plusieurs choses. Euh, le... Est-ce est... est qu'il y a plus de pouvoir en étant chez BlackRock euh, ou euh, au Trésor C'est pas les mêmes fonctions, c'est pas les mêmes choses. Non, c'est pas, les... pas les mêmes, mais... Ça, ça se rejoint beaucoup, mais... Et à, à, à mon avis, pour moi, c'est une pré-retraite, aller au trésor. Exactement. C'est une pré-retraite. Pré et lui, moi, ce que je vois, c'est qu'il ne doit pas se voir en retraite. Sur le pouvoir de, de BlackRock, il y a quelque chose qui n'est qui, qui absolument pas clair euh, et, euh, et, et dont il faudra probablement 10 ans avant qu'on comprenne derrière, c'est euh, que BlackRock… Aujourd'hui euh, est essentiellement un intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je, quand euh, je suis pas sûr que euh, BlackRock soit véritablement un centre euh, de prise de décision, de gouvernance, c'est plus, ça joue vraiment un rôle d'intermédiaire. Et c'est très compliqué de savoir qui, qui y a véritablement derrière, qui a fait. Dire, qui, qui quand, quand, quand, quand BlackRock euh, rachète euh, donc euh, Rand met son pied énorme dans les ETF euh, en, en, en, en rachetant iShares à Barclays. Euh, en soi, c'est-à-dire que c'est une opération euh, enfin, il ne peut pas la faire tout seul les montants en jeu sont tellement colossaux euh, les, la, la, la situation on est en 2009, il me semble euh, la situation est tellement merdique euh, c'est-à-dire qu'il a des sponsors c'est absolument certain bah, d'ailleurs, sans son principal actionnaire, c'est Vanguard. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 8% de BlackRock. Déjà, ça, c'est assez, assez troublant. Maintenant, quand tu dis qu'ils sont intermédiaires, euh, moi, je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire que, OK, ils, ont, ils jouent un rôle d'intermédiaire en matière de gestion d'ETF, ce genre de choses. Mais quand, là, on le voit quand même depuis un an ou deux, euh, ils commencent à mettre leur veto pour des choix de, de, de, de, de, de PDG. Ils interviennent sur les conseils d'administration. Ils décident de, de beaucoup investir au Mexique dans, dans, dans le pétrole quand ils viennent en France pour influencer la politique euh, euh, en matière de retraite, on voit bien qu'ils qu qu ont un rôle actif et que le, le, le type au niveau... C'est en, en sens que je dis qu'il a plus de pouvoir que le, que, que le, le, le secrétaire d'État. Oui, mais de pour de présent, le tien, en fait. il faut, faut, faut, le faut voir d'où il le tient. Bah, quand mille tu, mille tu regardes son conseil d'administration, euh, le conseil d'administration de, de BlackRock, il y a quand même... Euh, euh, c'est des milliardaires, c'est des, des gens qui sont la plupart en retraite ou en pré-retraite, et lui, lui, il, on a vraiment l'impression qu'il a les pleins pouvoirs, et il s'applique à lui-même les propos libertariens qu'il qui, qui tient, mais d'ailleurs avec parcimonie, parce que tu l'entends assez peu se lâcher là-dessus, mais j'ai quand même retrouvé une ou deux citations où il dit « un homme ne peut s'épanouir dans le travail » et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler jusqu'à 70 ans. Quoi. Ça, c'est les propos de, de, de Larry Fink. Et, Au ouais, fond, et... je, suis, je suis assez, assez d'accord avec lui. Là où je ne suis probablement pas d'accord, c'est qu'il doit penser que tout le monde devrait travailler jusqu'à sa mort. Après, si c'est son choix, c'est son choix. <rire> non, mais oui, ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. Mais lui, ce qu'il veut entendre par là, c'est quand même, il est là pour détruire les. en France, c'est la destruction des services publics. C'est... C'est les charges salariales, enfin ça s'appelle charge, on cotise plus. Pour, enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce débat, hein. mais, mais on voit non, bien mais que. Ça moi c'est un débat, mais j'y reviens à ce débat, reviens à ce débat euh, sur, sur justement le, le financement de la réponse au, au Covid. Où je je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je, je fais juste une petite parenthèse, pourquoi est-ce que dans le lendemain, le, dans les budgets de, de la santé en France, on met absolument tout euh, sur le vaccin et on a à peu près rien et moins que rien pour l'hôpital euh, et, et donc on le voit encore aujourd'hui et on voit encore aujourd'hui ce que, comme tu dis, euh, que tu es en train de, de, de, de détruire, euh, des, des, moi ce, ce que j'appelle des biens communs, euh, c'est un, un mot qui monte un panson et que j'aime bien mmh. euh, et, et que BlackRock euh, BlackRock est euh, une courroie qui sert à, à, à privatiser le plus possible parce que c'est aussi une manière de solvabiliser le système et c'est une manière de faire tourner le système un peu plus longtemps. C'est une manière, de, de, de, le, le Titanic va couler, mais si on peut le laisser à flot encore quelques jours de plus, tant mieux. Et donc, euh, plutôt que d'essayer de, de, de, de revenir à terre et d'essayer de, euh, de sauver ce qu'on peut sauver, on coule tout, euh, mais en beauté. Moi, ce dont je me rends compte. Notre, notre conversation peut peut-être paraître un peu abstraite ou compliquée à des gens qui qui qui sont pas euh, qui sont pas comment dire intéressés euh, vraiment par ces questions, mais je me mais je me rends compte, y compris en parlant avec des journalistes, à quel point. Euh, euh, Blackrock est méconnu. Depuis que le livre est sorti, euh, euh, j'ai fait des débats. Et de plus en plus de gens m'écrivent et, et, et, et, et, et même des journalistes économiques découvrent la, la, la, la puissance et le poids de, de Blackrock dans, dans la finance mondiale. Et Larry Fink euh, était un type euh, pas connu, quoi. Et donc, tu euh, pas... euh... deux... ouais, as deux problèmes. Je le premier, c'est que bah, d'abord, c'est vrai que nous, on a eu l'habitude d'entendre parler de Goldman Sachs et de ces grandes banques-là, et qu'on n'a on pas forcément vu cette évolution venir où euh, il euh, y, y, y avait tout d'un coup BlackRock qui émergeait. Et la deuxième chose, c'est que le pouvoir de nuisance de BlackRock est très différent de celui d'un Goldman Sachs ou de type Morgan ou du, du système bancaire un peu plus conventionnel, en tout cas qu'on a, qu a mis en place après 1971. Et en fait, le problème, c'est que, ça, moi, je le vois bien, le, le, je désolé, ça va paraître orgueilleux, mais euh, les journalistes, euh, déjà, ne s'intéressent pas à Macron qui, quand ils s'y intéressent, ils y pètent rien. Euh, ils y pètent rien parce que, euh, bah, soit, ils n'ont pas le temps, et, et on sait bien que la profession, enfin, tu le sais mieux que moi, la profession de journaliste a quand même été euh, assez euh, uberisée. Euh, <rire> et qu'aujourd'hui, ouais. je ne sais pas, Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai un grand… Je trouve que ce que, que, que tu faisais, aux médias et le travail d'enquête, et de recherche approfondie, et que tous les médias aujourd'hui qui font du travail d'enquête euh, et qui arrivent à, à payer des gens euh, pendant longtemps euh, pour faire un, un travail de fond, euh, c est, c est, et, ça, et en plus, on voit que ça marche. Quoi. Ça marchait ce que tu fais aux médias, je trouve ça, je trouve ça remarquable. Euh, après, ce n'est pas, pas forcément mon bord politique, mais où, si tu veux, on a le droit de se parler quand même. Euh, et, euh, et donc, tout d'abord, tu as une profession qui a été uberisée qui fait que les, gens, les journalistes n'ont pas forcément les moyens en plus, les, les, ils n'ont pas forcément des patrons qui trouvent ça vachement bien de leur donner les moyens de faire des choses comme ça. Hein, ça pareil, tu dois savoir tout ça beaucoup que moi. Ouais, euh, oui. Et donc, tu et n'as donc, pas cette fonction de transmission. Et c'est pour ça que moi, si je, quand, quand, quand on a pu se parler sur ce livre, et c'est pour ça que moi, je, vraiment, je fais la promotion de ce livre, euh, « Larry et moi » de Denis Robert, hein, « On retourne sur le plateau de télé hein, », parce que... Euh, le, le, le, le il y a trop peu de gens qui travaillent sur ces sujets, à mon avis, et qu'on ne sera jamais trop à travailler dessus, et on fait tout, et voilà. Et, Mais, bah, je pense que c'est lié à ça. Écoute, c'est pour ça que je l'ai écrit, et je l'ai écrit de cette manière, parce que je, je suis habité par l'idée de, de rendre… C'est quand même des matières qui sont particulièrement complexes. Les, les, les gens, dès que tu parles de finances, se disent oh « là là, je ne vais rien comprendre », etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris le, le, le, le, le parti de… de de l'écrire à la première personne, de de rentrer dans l'histoire en douceur, en, en, en expliquant d'abord le gigantisme, et puis et puis euh, voilà, en, pos, en posant des questions un petit peu naïves. Et j'arrive d'ailleurs à la fin avec cette proposition de lettre parce que je me dis qu'il faut aussi, euh, on peut être acteur de tout ça, et j'ai et donc j'ai un modèle de lettre et ça, et ça ouais, commence à marcher où les gens écrivent à leur banquier en disant euh, je, je ne veux bien. pas d'investissement BlackRock et j'ai appris parce que là je suis en train de créer comme tu tu le disais parce que je rebondis sur tes propos donc une, une je suis en train de créer un, un média qui va être où il va être beaucoup question d'investigation d'enquête etc qui va s'appeler Blast le, la baseline étant le souffle de l'info et, et alors là il y aura pas d'action puisque ça, ça va être une, une société coopérative à intérêt collectif on ne fait pas de. Ça va pas intéresser la vie. Ça va pas intéresser la vie. On peut prendre des parts sociales, mais il n'y de... aura pas de spéculation. On peut les récupérer après. Les gens qui peuvent nous aider peuvent nous donner de l'argent. Et puis, on... Et on... je pense qu'on va. Je, je, je pense que ça va marcher. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas, j'y travaille. Et aujourd'hui, c'est ce qui me, c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive beaucoup. Quoi. Je, j'ai envie de. Parce que c'est, c'est, on a, on a besoin d'informations On a besoin d'informations indépendantes pour, pour continuer à exister. On a besoin, y, y compris, voire surtout, dans dans le domaine financier. On a, on a besoin de d'expliquer de, aux gens pourquoi ces domaines-là ont une, ont une véritable incidence sur nos vies. Et euh, moi, c'est pour ça que je, je, je continue à, à à Travailler et à investir du temps, de l'énergie et un peu de matière grise sur ces questions. Je te remercie, je te remercie beaucoup. Je voulais juste dire une petite dernière chose et je pense qu'après on va pouvoir conclure. Tu me diras si tu as voulu rajouter une dernière chose. Tu disais que c'était éventuellement un peu abstrait et c'est possible. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est vraiment cette conversation. Parce que quand on a reparlé de Michael Burry et de son histoire de, de, de, de la sortie de ce cours, euh, moi, ça m'a fait penser, tu vois, le, le, quand tu regardes la courbe de bourse du, du, du S&P 500 depuis euh, probablement 40 ans, le truc ne fait que monter comme ça, un truc de dingue, avec des petits, avec bien évidemment, au moment des crises, ça se prend une entaille, puis ça remonte après assez vite. On dit, ben regarde, investis en bourse, ça fait que monter, que monter, que monter, que monter, que monter. Et c'est vrai. Et sauf que, tu vois, moi, j'ai été aux États-Unis en 2012, j'ai vécu un peu aux États-Unis, et, euh, et, et j'ai vu, tu veux, j'ai vu, euh, quand tu veux t'aller dans les supermarchés, euh, je me vois tu veux, en train de voir un, un, un, un petit vieux, c'est un petit vieux, tout courbé, qui les prend, 80, 90 ans, ou qui en tout cas les faisait, c'était hors d'âge, si tu veux, le, le, absolument hors d'âge, qui, qui allait ramasser les poubelles euh, des caissières, et qui donc, c'était son job s'il faisait ça. Il euh, n'y euh, a pas d'âge légal de retraite aux États-Unis, tu peux travailler jusqu'à ta mort aux États-Unis, on trouve ça très bien. Euh, et donc, moi, tu, tu l'as vu ça, tu, et, et non seulement tu le voyais dans les chiffres et, donc, et, et que cette issue de secours, a fait que si, de temps en temps, tu, quand, quand, quand tu regardes juste le graphique, tu as l'impression d'avoir un truc qui monte et qui fait « ah ben c'est bon, sur le long terme je suis bien ». Sauf qu'à chaque fois que tu as une crise, eh ben, tu as les plus modestes euh, qui eux ben, sont obligés de vendre ou n'ont pas, pas les moyens de rebondir, n'ont pas les moyens de raccrocher les wagons après la crise. Eh ben, qu'est-ce qui se passe et Ils se retrouvent et ils ont été des millions. Moi, je, je trouve que je l'ai vu de mes yeux. mais il se retrouve à aller ramasser des poubelles à 90 ans. Dans, dans, dans, dans. Mais ce que ce que tu vois là est, est décuplé au Japon. Au Japon, oui. euh, c'est c'est le bah, Japon qui est quand même le pays le plus endetté en dette privée comme en dette publique au monde. Et on commence maintenant à le voir en France c'est à dire que je connais moi j'habite en Lorraine un village où il euh, y a un monsieur qui distribue les, les, les journaux gratuits dans les, dans les boîtes aux lettres euh, il a 75 ans et s'il ne le fait pas ben, il n'a il a pas de quoi croûter comme il est en forme ça lui permet de faire du vélo avec ça et, et, et combien de, de, de personnes enfin, multiplient les, les emplois et la, la paupérisation on le voit là. je pense que ce phénomène là en France on ne le voyait pas il y a 10 ans euh, les distributeurs non, le, de je, journaux, enfin... Mais ça, c'est un truc, si tu l'as vu déjà, moi si je, je l'ai vu, C'est parce que moi je le, je, le vois du bon côté, euh, je le vois du bon côté de la barrière, si, moi, je, je, je le vois du côté, moi, mon, parce que mon père a, a, pu, a pu continuer, c'est Sarkozy qui a permis comme ça de pouvoir continuer à travailler en étant à la retraite. Mm. Et mon père lui a pu en bénéficier, il était trop content, il était à la retraite, mais il continuait de bosser, euh, bah, bah, lui, parce qu'il était passionné par son boulot, aussi, pas parce que c'était alimentaire. Euh, et et c'est vrai que tu vois depuis 10 ans, donc depuis cette fois Sarko que tu fais ça, et tu vois aussi, c'est un truc, moi, quand, quand, encore une fois, quand j'étais à l'école, bon, on m'apprenait euh, qu'il euh, y en avait un énorme problème avec le chômage des seniors, que comme euh, au début des années 2000, tu avais toute une génération de gens qui ne savaient pas toucher un ordinateur euh, et qui allaient se faire totalement Uberiser, bon, on ne disait pas Uberiser à l'époque, euh, et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Euh, le, le, le, quand tu regardes les positions usagées, ce sont celles qui en fait résistent le mieux, qui travaillent et qui travaillent de plus en plus, euh, alors que le, le, le chômage est plutôt dans les catégories les plus jeunes. Il y a un truc extraordinaire qu'on n'avait absolument pas vu venir. Donc ouais, je, je vois assez bien ce, que, ce dont tu me parles. En tout cas, moi, je le vois dans les chiffres. Mmh. Euh, D'accord. Voilà, dernière chose encore. C'est <rire> ça, on a un problème de répartition de la, la, la valeur ajoutée. On a un problème de répartition de la valeur ajoutée en France, aux États-Unis, absolument partout. J'avais fait un petit article il y a quelques temps pour dire que si, si donc la, la valeur ajoutée d'une entreprise, euh, après, tu, tu vas la distribuer soit à tes actionnaires, soit à tes salariés. C'est un peu schématisé, mais c'est juste. Euh, et que euh, en, si, tu, si tu faisais cette répartition comme tu la faisais en 1980, tu donnerais 200 milliards de salaires en plus aujourd'hui. Euh, ah oui, ça aiderait. Ça être hein. Et alors, bien sûr, on va te dire, ah, ben oui, mais tu comprends, la grande compétition internationale, la grande concurrence, tu vas nous tuer si tu fais ça. Et donc, on vient d'expliquer que je veux vraiment la fin des entreprises à vouloir ça. C'est un autre, c'est là où, où, où, en tout cas, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on arrive à un point de conflit qui est que, ben bah, ouais, mais es en train de faire crever à bas bruit ta population pour la concurrence internationale. Peut-être qu'il faut se poser des questions. Et moi, moi j'ai encore une, une petite question. C'est une conversation que j'ai eue récemment avec, avec Gaël Giraud et euh, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Cet économiste, tu le connais un peu tu... ah oui, je le suis. Je le suis beaucoup. Ouais. Et là, là, il part, euh, il part à Washington. Il a, il a, il va diriger un labo. Il va s'occuper d'économie ah, et de, ça. Et, de ouais. et de climat. Et, euh, après la crise des, des subprimes, on avait tendance à dire. D'ailleurs, tu as utilisé ce, ce, cette métaphore de l'argent sur Mars en se disant, bon, bah, quand on a vu les États euh, suppléer les banques, servir de caution, euh, on, on s'est dit, l'élastique ne, ne, ne peut pas tenir indéfiniment. Et euh, comment dire, euh, euh, à la prochaine crise, on n'ira on ira pas chercher de l'argent sur Mars, quoi. Donc, ça va forcément péter. Là, ce dont je me rends compte aujourd'hui, mais mon constat est d'une naïveté, on va dire peut-être confondante, c'est que tu as oui. l'impression que, que la planche à billets, que les banques centrales, que la BCE que, euh, peuvent d'une manière absolument infime continuer à, à, à, à fabriquer de la monnaie, à, à, à, à sauver l'économie, enfin, et à, à créer fine, une sorte de monnaie de singe, quoi, parce que ça n'a plus de sens. Mais contrairement à ce que je disais, jusqu'où ça peut aller comme ça bah, le, théoriquement, l'infini. Maintenant, si l'infini, c'est quelque chose de très abstrait et de très théorique. Euh, et ce qui est certain, c'est que, enfin, l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de limite pratique à ça. Euh, moi, c est, c est, là, là tu arrives sur mon cœur de sujet, qui est vraiment la, la création monétaire. Euh, la, la, la, la création monétaire aujourd'hui n'est pas faite par les banques centrales. Elle est faite par les banques commerciales euh, et alors après, on peut dire que c'était sous l'impulsion des banques centrales. Moi, mon avis est que les banques centrales ont plutôt tendance à courir derrière les banques commerciales euh, et à essayer de rattraper ce qu'elles font. Il ne faut pas mettre, les, mettre la charrue avant les bœufs. Donc aujourd'hui, euh, quand tu crées de la monnaie, c'est y a encore cinq minutes là-dessus, quand tu crées de la monnaie, je la raconte très souvent en ce moment, mais je vais le refaire encore une fois, quand tu crées de la monnaie, euh, le.. le Jusqu'en 1922 ou 1971, donc le, moi la, la barre que je préfère c'est 1922, c'est la première guerre mondiale qui me fout dedans euh, toutes ces conneries. Euh, la monnaie c'était de l'or. Euh, donc euh, si tu voulais de l'argent, euh, il, euh, il fallait soit que tu ailles travailler pour que quelqu'un te donne de l'or. Euh, tu es toujours là parce que, non. Oui, oui, je suis toujours là. Oui, ouais, parce que j'étais joué. En plus, c'est un de mes chapitres de bouquins là, là, sur, sur l'or et la manière dont la France a vendu son or, enfin, ouais. etc. Voilà. Le, donc ouais, donc si tu voulais de l'or, euh, euh, il fallait que soit que tu ailles faire des trous très profonds dans la terre pour essayer de trouver euh, un peu d'un métal, soit il fallait que tu ailles bah, échanger de l'or avec quelqu'un d'autre. Mais bon, si tu voulais ajouter de la masse monétaire, il fallait aller creuser des trous, euh, de, creuser des trous pour sortir de l'or. Ce qui est un truc, si tu veux, quand tu y penses, il n'y a rien de plus con. Hein, aller creuser des trous super profonds pour essayer de trouver un métal qui est à peu près inutile, bon, ben, tu as peut-être autre chose à faire de tes journées. Euh, et sauf que euh, donc ça, c'était comme ça que ça se passait avant. Et donc, euh, tu avais une très, très grande stabilité monétaire parce que tu ne pouvais pas facilement ajouter de la monnaie. Tu pouvais faire du crédit. C'est-à-dire que tu pouvais, tu avais des banques qui pouvaient euh, faire du crédit et qui pouvaient euh, prêter, euh, prêter euh, l'équivalent de 20 louis d'or alors qu'elles n'en avaient que 4 dans leur banque. Euh, et puis, en espérant que... Il y avait déjà des crises et il y avait déjà des mécanismes de crédit. Mais il y avait, à la fin, on en revenait toujours à l'or. Ce qu'on a fait, au moins à partir de 1971, et encore une fois, plutôt depuis 1922, euh, c'est qu'on a, on a cassé ce lien euh, de l'or et que tout d'un coup, on s'est dit, mais non, la, la monnaie, c'est simplement du crédit. C'est simplement du crédit, et là, généralement, les gens ne comprennent pas, et c'est même, très difficile de comprendre ça, c'est que euh, l'argent, c'est comme n'importe quelle autre marchandise, pas une marchandise comme les autres, mais en tout cas, ça a à la fois une valeur de marché qui est euh, combien les gens en veulent, et on sait que la, la monnaie a une valeur pour elle-même, et pas uniquement pour ce à quoi elle sert, et puis il y a aussi une valeur de production, et, et que structurellement, à long terme, une monnaie ne vaut que ce qu'elle coûte à produire là, tu vas me dire, ah, ouais, mais combien ça coûte à produire un euro aujourd'hui Un euro aujourd'hui, ça coûte en fait l'effort que tu vas mettre pour le rembourser. Parce qu'aujourd'hui, pour créer un euro, c'est une banque. Quand moi, je fais crédit pour acheter ma maison, la banque va me prêter de l'argent. Cet argent, elle ne l'a pas, elle, elle le crée. Et moi, c'est moi qui vais faire l'effort de justifier cette création de valeur en remboursant mon crédit, en travaillant et en faisant plein de choses qui, elles, pour le coup, sont utiles à la société. Et donc, ce système te dit, ah mais c'est quand même vachement mieux. C'est le truc qui est quand même vachement plus utile. Sauf que tu as deux énormes problèmes à ce truc-là. Le premier énorme problème, c'est que tu crées l'argent d'abord et tu fais l'effort après. Alors que bon, si tu veux aller creuser un trou pour chercher de l'or, tu t'en trouves tant mieux, tu en trouves pas tant mieux pour toi. Et on se rend compte il ben, y a des moments où quand il faut détruire, si jamais tu ne peux pas tenir ta promesse et que tu n'arrives pas à créer la valeur, euh, bah, tu es censé détruire cet argent, tu es censé mettre les gens en faillite, tu es censé, c'est absolument atroce, c est, c est, tu peux penser à la Grande Dépression, euh, c est, c est, mais c'est nécessaire. Et tu te rends compte que si tu fais pas ça, tu crées un nombre de problèmes absolument ahurissants et que tu, rends, tu, tu, tu, tu, tu, tu mets un espèce de verre monumental dans le système si tu refuses de détruire euh, la fausse monnaie, c'est-à-dire que de la monnaie qui a été donnée, mais dont l'effort, il n'y a pas de valeur qui a été créée en face. Il n'y a pas de valeur qui a été créée en face, Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, quand tu refuses, comme on le fait en 1997 avec LTCM en 2001, en 2008, et comme on le fait encore aujourd'hui, quand tu refuses de détruire la valeur, la loi détruite, tu crées d'autres problèmes plus graves ailleurs. Euh, on pourrait en discuter pendant des heures, mais bon, voilà. Et le deuxième problème que tu as, c'est que… Euh, la répartition de cette création monétaire n'est pas équitable. Elle n'est pas nécessairement équitable. De l'or, tout le monde peut aller creuser des trous et essayer d'en trouver. Là, il faut que la banque te fasse crédit. Et donc, tu as un intermédiaire qui va décider à qui il prête l'argent et à qui il n'en prête pas. Et ça, si tu veux, à qui il prête l'argent et à qui il n'en prête pas, c'est ce qui permet, si tu veux, aujourd'hui d'avoir des immenses fortunes qui sont probablement liées un peu à leur talent et énormément à leur capacité financière parce que euh, ils ont été bien placés. Tu prends un gars comme Patrick Drahi, euh, qui est donc le, le patron d'Altis. Altis, euh, Altis n'a fait que détruire de la valeur depuis le début de son existence. C'est vraiment c'est un des pires groupes que tu peux imaginer. Et pourtant, euh, tu as là une immense fortune. Et tu as un gars qui a monté tout son groupe sur du crédit. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on lui a fait crédit à lui et pas à d'autres Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Mais bref, je reboucle sur ta question. Et alors, jusqu'où ça peut aller Jusqu'où ça peut aller Ça peut aller jusqu'à l'infini. Ça va tant que tu crois que tu vas pouvoir rembourser tes dettes. Tant que tu crois que tu vas pouvoir rembourser tes dettes, tant mais, tant qu'il qu y a cette espèce de croyance générale qu'un crédit doit être remboursé. Et qu'en tout cas, si tu veux, il y a une valeur. Quand tu fais un crédit, tu as une valeur en face qui est l'effort que tu dois faire pour le rembourser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand tu regardes euh, l'essentiel des crédits qui sont créés, c'est simplement des rollovers, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un crédit pour refinancer le crédit d'avant. Donc, tu n'es pas en train de faire un crédit pour construire une route, tu n'es pas en train de, de, de faire un crédit pour construire un hôpital, tu n'es pas en train, de, non, es en train de faire un crédit euh, pour continuer un autre crédit et continuer un autre crédit et tu fais de la fuite en avant. Euh, et c'est là d'ailleurs où, où, où j'aime énormément le travail de Gaël Giraud que je suis euh, de manière très précise et c'est là où on est un peu moins d'accord. Alors que Gaël Giraud, qui lui, voit l'urgence voit, euh, de, euh, de, de développement durable et, et l'urgence climatique, même si je n'aime pas forcément beaucoup le mot climatique elle dit on va avoir besoin d'énormément d'investissements pour pouvoir faire cette transition. Et donc, euh, il faut absolument que, et notamment, je sais qu'une de ses grandes propositions, c'est que la Banque Centrale Européenne efface euh, les dettes des États qu'elle détient mmh. euh, pour libérer de la capacité d'investissement. Déjà, ça ne libère pas parce que la dette des États auprès de la BCE, elle tourne à zéro, donc euh, ce n'est pas, pas vraiment un problème. Et surtout, à mon avis, euh, on ne peut pas euh, financer cette transition énergétique tant qu'on n'a pas purgé le système de manière beaucoup plus radicale. Euh, et tant qu'on n'a pas… Euh, alors, c'est radical, ça fait mal. Et que d'ailleurs, probablement que le jour où tu… Le jour où, on, en fait, on sait aujourd'hui qu'on ne le fera pas de manière politique. On ne va pas nous se mettre autour de la table. Parce que si purger les dettes, euh, ça veut dire qu'à un moment, tu, tu vas effacer tout un tas de dettes, pas toutes, mais une grande partie. C'est en reset, là. Tu, tu es parti. Non, c'est vrai. Pas... Alors… Euh, c'est j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à Davos, parce que pour moi, Davos, fait du détournement et ça marche très très bien. Ils, pour moi, ils ont eu un coup de génie, mais ils ont souillé. Ils ont souillé cette idée. Ils ont souillé cette idée, cest que euh, moi, ce que je perçois du Grand Reset, c'est un espèce de magma très bizarre. Hein, ce truc, hein, c'est essentiellement un objet marketing non identifié le Grand Reset. Il faut quand même imaginer quaujourd'hui aujourd'hui, tu vas sur un, un, un plateau de télé. Moi, j'ai vu des gars se faire traiter de complotistes parce qu'ils croyaient au Grand Reset le grand reset, c'est le truc qui vient de Schwab, du Prince Charles, de Ursula von der Leyen. Et donc, mais ça c'est complotiste C'est donc déjà, tu as un espèce de truc, tu ne sais pas ce que c'est le grand reset. Oui, j'avais repéré ça aussi. Euh, tu ne sais pas ce que c'est, euh, tu sais pas trop si c'est un truc de complotiste ou un truc de, euh, ou un truc de, de au contraire, de, de, de Davos. Euh, et puis, euh, surtout, quand tu regardes ce qu'il y a derrière, euh, Schwab, quand il présente son grand reset, euh, il dit, pour le grand reset, c'est beaucoup plus d'argent Beaucoup plus de gouvernance mondiale et beaucoup plus d'innovation technologique. C'est les trois grands trucs. Alors, après, on va te parler de contrôle social aussi, mais ça, peu moins. Enfin, c'est plus, plus indirect. Mais en tout cas, tu parles de grands reset, mais ce qui te vend dans les faits derrière, c'est beaucoup plus de tout ce qu'il qui faisait avant. Donc, c'est une oh. arnaque, c'est ce une énorme arnaque. Bon, c'est une énorme erreur. arnaque. Euh, et en revanche, ce qui est vrai, si tu veux, c'est que on ressent bien aujourd'hui qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un besoin aujourd'hui de remettre le compteur à zéro et qu'il y a un besoin aujourd'hui de repartir sur des bonnes bases, qu'aujourd'hui on a un, un monde qui est devenu fou. Euh, et ça, je pense, tu vois, c'est quelque chose, si tu veux, qui, qui, qui est en train de monter. On dit « mais non, il y a un truc qui ne va pas, on ne sait pas forcément quoi, on essaye de mettre des doigts ». C'est pour ça que je te dis, moi, ce, ce travail est important, c'est d'essayer de mettre des doigts à des endroits et d'essayer de, de voir là où il y a les problèmes. Euh, et euh, après on, on, mais là il nous faudrait peut-être qu'on pourra écoute si, si je fais blast là bientôt c'est moi qui t'inviterai d'ailleurs la, la dynamique de notre entretien est assez marrante parce que tu commences par m'interviewer, puis à la fin c'est moi qui te, qui te pose des questions mais, mais là, est, on, est, on est sur un domaine où c'est de l'ordre de la conversation et c'est ouais, assez normal mais moi en tout cas j'étais ravi de moi aussi, tu as raison de, de, de m'arrêter là. <rire> de, mais non, non, mais ce n'est pas, pas que je veux t'arrêter là, mais on reprendra cette conversation peut-être sur Mais oui, quand j'aurai ma, ma ma chaîne bientôt, parce qu'il y a des tas de il y a des tas de choses auxquelles on n'a on pas parlé, c'est les banques systémiques, par exemple, pourquoi des banques qui sont ouais. super endettées comme la Deutsche Bank continue à tenir Comment bon, si ouais. l'une s'effondre, tout va s'effondrer Il y a il y, y, y a enfin bon, j'ai fait des entretiens avec des économistes comme ça, et c'est vrai qu'il y a une sorte de de mystère quoi. Et, et d'ailleurs même les plus talentueux comme comme Gaël Giraud euh, sont euh, sur ces questions-là. Enfin tu peux les prendre tous, hein, Piketty comme Esther Duflo ou, ou d'autres, il n'y a pas vraiment de, il y, y, y a plus une intime conviction qu'un qu point de vue rationnel quoi, c'est là où ah, tu, euh, peux pas, tu peux pas avoir de point de vue rationnel parce que as pas, tu, tu, c'est caché, ouais. c'est cassé et qu'aujourd'hui si tu veux, le, le, là on parle de, de création monétaire euh, par les banques commerciales mais ça suffit pas en fait. Tu peux pas Tu peux pas t'arrêter là et que la création monétaire est encore un niveau dessus. D'accord, mais ça c'est caché et ça tu ne sais pas. Donc vous, je ne peux disons, pas savoir. Essayons de conclure tous ouais. les deux sur, sur le, le sujet. Sur non, mais c'est pas ça. Est-ce qu'on est, ce qu'on est, est, qu est d'accord sur le constat que c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est-à-dire que on a l'impression, on, on vit dans une. une, une je ne parle pas du virus là, mais je parle de la finance. Dans, on est dans une situation où on se dit « la catastrophe est devant nous », il va se passer quelque chose, on ne sait pas quand, euh, on ne oui. sait pas encore très bien comment, et ça va venir, ça peut plus tenir. Donc, oui. Il y en a beaucoup qui disent ça. Mais le truc qu'on qu pourrait rajouter, c'est que euh, euh, l'émergence du monstre Blackrock, de la manière dont il, il, il a mis ses tentacules un peu partout sur la planète, est un indice euh, euh, plausible euh, qui, qui, que la, la catastrophe pourrait advenir euh, à cause de, de, de BlackRock alors, le, le, le, alors oui, alors, moi, alors ça c'est aussi mon intime conviction, c'est qu'aujourd'hui, BlackRock constitue un maillon faible euh, du, de, du système financier mondial et plus un maillon fort. Euh, c'est notamment pour ça que je travaille autant dessus, c'est que pour moi, BlackRock est incroyablement plus fragile qu'il me paraît. Euh, et, et ça, je le pensais avant, et ce que j'ai vu en mars me confirme. cest que BlackRock est fragile c'est très fragile la croque, première chose. Et la deuxième chose, si tu veux, je, je raisonne un petit peu, oui, je suis entièrement d'accord sur le constat, il va, avoir, il va y avoir une catastrophe. Moi, la manière dont j'ai tendance à l'analyser, c'est le système intégré en lui, euh, la catastrophe, mais elle n'est pas encore réalisée, si C'est un petit peu, si tu veux, comme si tu avais, euh, si avais un énorme cocktail Molotov et une allumette allumée et que tu, tu, balad, tu, tu baladais les uns à côté des autres, il ouais, y a un moment ça explose. Tu ne sais pas quand, tu ne peux pas savoir quand, tu ne peux pas savoir exactement comment, tu ne sais pas. Euh, et ça, ça ne sert à rien de vouloir essayer et c'est pour ça d'ailleurs, si tu veux, que, que, que je suis assez, plutôt contre le, le, le principe de spéculation et plutôt de l'investissement à long terme, et l'investissement à long terme plutôt débancarisé et plutôt euh, précautionneux à, à ce niveau-là, parce que tu ne peux pas savoir, et qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, personne, mais t'imagines au mois de mars dernier, des gens te dire que les bourses mondiales allaient être au niveau où elles sont aujourd'hui, mais tout le monde aurait rayonné, personne n'avait personne vu ce truc-là. Et ce truc-là, euh, c'est quelque chose qui est essentiellement lié à de la création monétaire, on en reparlera sur Blast, ici, ailleurs. Euh, mais ouais, donc, oui, et oui, je suis d'accord avec toi. Il y, y, y a une catastrophe en cours, mais de la même manière, si tu veux, que l'hyperinflation de Weimar, est déjà en construction, mais même avant la Première Guerre mondiale, euh, et que, que ce, ce genre de catastrophe qui arrive, d'un coup comme une espèce de, de tonnerre dans un ciel bleu, en fait, sont des constructions très lentes, des maturations très lentes qui prennent beaucoup de temps et que aujourd'hui, oui, on va en sortir par l'hyperinflation, c'est un truc, est-ce que ce sera dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas, mais les, les, un des très très grands, c'est qu'on sorte par l'hyperinflation et éventuellement, oui. Bon, c'est une, voilà. une, bon. euh, une chute plausible. C'est une chute plausible. C'est toi qui dois appuyer sur le bouton pour qu'on se dise C'est moi, sur... moi qui dois appuyer sur le bouton. Euh, écoute, je oui. pense que euh, je, déjà, je sais pas ce que je vais faire comme montage, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à toi, Denis, de nous avoir consacré ce temps. Et je refais encore mon journaliste TV, je vous présente les le livre. Achetez-le, lisez-le. Hein, ne serait-ce que pour les dernières pages qui sont les miennes. <rire> moi, je <rigole. rire> pour Et pour les toiles et pour les illustrations aussi. les toiles et les illustrations, ouais, absolument. Ouais. Merci beaucoup, Denis. C'est moi grand. qui te remercie. Et et euh, euh... Je ne sais pas où on se retrouvera, mais j'espère bien ben, qu'on pourrons continuer cette conversation. Sur, sur Blast. Salut, Guy. Au revoir. Avec grand plaisir. Salut, Denis.